Chers traders et investisseurs, jeudi 5 mars 2020, bonjour. Alors exactement comme nous vous le disions hier, les marchés ont totalement perdu leur boussole. Ils clôturent à plus 4% hier aux états unis et perdent 2% en fin de matinée ce matin en Europe. Donc la situation est très simple. L'épidémie du virus Covid-19 est devenue une pandémie. Et les sociétés annoncent, ou les secteurs, les uns après les autres, de très mauvaises nouvelles. De mauvaises ou très mauvaises nouvelles. Par exemple, une prévision de perte de 116 milliards de dollars pour le secteur aérien. Ces pertes et ces mauvaises nouvelles vont continuer à s'accumuler dans les jours qui viennent. Donc... La seule possibilité est de naviguer à vue. Nous n'avons sans doute pas encore vu les plus bas. En tout cas, nous n'en savons, savons rien et nous sommes très humbles à ce sujet. Seul le day trading fonctionne. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin 7 trades gagnants sur 7 accompagnés de 5 médailles et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades. Une très bonne journée. Et à demain.